Bonjour, bienvenue dans le vlog de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez de quoi ça parle. Euh, sinon, euh, je resitue un peu mon projet. Euh, C'est-à-dire que j'ai énormément de manifestations hors du commun qui se sont produites dans ma vie. Et euh, cette manifestation-là euh, me crée énormément de soucis au quotidien. Euh, parce que ça empiète beaucoup sur ma façon de penser et sur mes actes aussi. C'est un truc qui me prend beaucoup d'énergie, euh, qui me fait poser beaucoup de questions. Euh, J'arrive n'arrive pas à garder mon, mon, mon, mon mental euh, fixe ou euh, calme, voilà ça c'est plutôt le mot calme euh, et euh, je viens raconter mes petites histoires face caméra pour un peu euh, demander l'avis euh, demander votre avis euh, sur toutes ces manifestations là euh, voilà je vais m'arrêter là euh, je vous raconte ma petite histoire du jour euh, ma petite histoire du jour, euh, d'une manière chronologique, ça se passe toujours euh, dans, dans mes années primaires. Euh, mon père est alcoolique et euh, ma mère euh, s'acharne énormément sur moi concernant ma scolarité. Euh, et euh, ça arrive souvent le soir où euh, mes parents s'engueulent. Euh, ça va crier dans la maison, euh, ma mère va parfois pleurer aussi, euh, et ça va me créer beaucoup d'angoisse. Euh, je suis dans mon lit, j'essaye de m'endormir, euh, mais comme les pièces sont très rapprochées l'une de l'autre, bah, j'arrive pas, pas à dormir comme j'aimerais m'endormir. Et pendant toutes mes primaires je vais développer euh, des crises d'angoisse euh, c'est des crises d'angoisse où euh, j'ai l'impression de peser des tonnes mais il y a un espèce de fil au milieu de moi qui me fait sentir très légère donc c'est comme si je devenais volumineuse d'un coup mais que ce volume n'a aucun poids et euh, cette sensation-là me crée tellement d'angoisse euh, que je ne sais pas garder euh, un certain centre, un certain focus. Euh, et donc, petite, euh, je vis ces, ces, ces genres de sensations-là avant de dormir. Euh, J'ai peur, je ne sais pas comment gérer ça, je raconte ça à personne. Et euh, pendant la nuit, euh, j'entends euh, une, une, une voix qui me dit, concentre-toi sur quelque chose. Mais euh, comme on était dans le noir et que je ne pouvais pas allumer la lumière, au risque de voir ma mère arriver, euh, je commence à m'imaginer euh, un cube devant moi. Un cube, un, un, un cube. Et ce cube-là, euh, il est lumineux. Euh, donc... Euh, je m'imagine ce cube en face de moi et qui tourne un peu euh, en rotation comme ça. Euh, et donc je me concentrais sur ce cube et à force de me concentrer sur ce cube, avant euh, hein, je finissais toujours par m'endormir. Mais il arrivait des fois où euh, j'arrivais pas à m'endormir. Et par moments, euh, la porte de ma chambre était parfois entr'ouverte. Et quand je regardais... Euh, à travers la porte, euh, je voyais l'escalier qui monte en haut vers ma salle de jeu de l'époque. salle de jeu qui est actuellement euh, mon petit coin privé où je suis dedans ici à l'heure actuelle. Euh, C'est un peu ma pièce de réconfort, j'ai envie de dire. Euh, et euh, et quand je voyais la lumière allumée, je trouvais ça bizarre parce que ma mère est une maniaque des lumières et donc elle a tendance à chaque fois éteindre derrière nous euh, et, et, et je voyais toujours la lumière de la mezzanine allumée. Euh, et par moments, quand je regardais cette lumière allumée, que je me demandais pourquoi elle est allumée alors que ma mère a l'habitude de tout éteindre même avant d'aller se coucher, elle, elle, elle faisait le tour de la maison pour tout éteindre. Et je vois cette lumière allumée et souvent j'entendais une voix qui me disait « monte euh, et, et donc du coup, ben, toute joyeuse, toute contente de pouvoir faire ce que j'ai envie pendant que tout le monde dort, euh, je vais monter les escaliers. Mais il y a un truc qui est toujours resté chez moi, c'est qu'à chaque fois que je montais ces escaliers, j'avais le sentiment que quelqu'un me suivait. Euh, que quelqu'un s'assurait que derrière moi il n'y ait rien euh, de dangereux euh, ça me faisait peur, très très peur mais en même temps ça me rassurait parce que c'est comme si euh, inconsciemment je savais que la, pers que, que, que la personne qui, qui, qui me suivait derrière moi s'assurait qu'il n'y ait pas de danger qui arrive derrière moi bref je monte sur la mezzanine, je commence à jouer à, ma petit, à mes petits Playmobil, à mes poupées, etc., etc. Et pendant le jeu, euh, je vais avoir des discussions par télépathie euh, avec euh, des êtres qu'il y a autour de moi. C'était bien souvent des êtres lumineux. Il y avait des êtres lumineux, mais il y avait aussi des êtres un peu plus sombres, euh, qui discutaient parfois entre eux, et je les entendais discuter entre eux. Euh, et, euh, et souvent, euh, les êtres de lumière, quand, quand je rentrais en contact avec eux et que je discutais avec eux, etc., euh, ils me demandaient comment ma journée s'était passée, de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Enfin bref, c'était C'était un peu une espèce de, de thérapie sans vraiment que ça soit une thérapie. C'était plutôt euh, d'amis à amis, quoi. Euh, tiens, comment. Voilà, comment comment as passé ta journée Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Qu'est-ce que tu voudrais faire enfin, tout, Toutes sortes de questions un peu anodines, qui semblent un peu anodines mais qui, à ce moment-là, dans mon vécu, faisaient toute la différence. Euh, et énormément de soirs, euh, je vais faire ça. Euh, ma mère s'étant acharnée sur mes études dès la première primaire, euh, il arrivait bien souvent que j'aille au lit euh, vers 22h, 23h et on se levait à 6h du matin donc j'étais fatiguée et quand je faisais mes petites escapades nocturnes enfin, je, dormais, je dormais encore moins et le lendemain matin quand j'étais réveillée c'était impossible de me réveiller mais bon, comme l'école était obligatoire il fallait je me il fallait. Me... j'étais en, en pilote automatique tout le temps en fait. euh... mais je vais prendre plaisir euh... à jouer pendant la nuit avec mes, avec mes joueurs euh, et je regarde mes petites notes parce qu'il faut que je me resitue un peu l'histoire euh, et ce que j'ai envie de vous dire aussi euh, pendant cette nuit là où je suis en train de jouer avec mes mobiles etc et où en même temps je discute par télépathie avec des, des êtres venus d'ailleurs euh, je vais développer une compassion une compassion envers eux, une compassion envers moi une compassion envers la vie. Enfin, tout pendant, pendant mes années primaires vont se dérouler autour d'une compassion que je suis en train de développer et ça va me créer un peu ma bulle comme ça. Euh... Et aussi euh... mes parents euh, ne vont se douter de rien. Euh... Souvent le matin, euh, quand, quand j'oubliais d'éteindre la, la, la, la lumière derrière moi, parce que comme il faisait noir, bah, il fallait que je garde la lumière allumée pour au moins descendre les escaliers et retrouver ma chambre quand je descendais. Euh, et donc, ma mère se réveillait avec cette lumière allumée, et souvent, souvent, le matin, quand on se levait, elle râlait, elle disait Oh non, pas encore cette lumière allumée, comment ça se fait qu'elle est allumée Enfin bref, pour elle, c'était pas normal, euh, parce qu'elle éteignait toujours le soir avant de dormir, et elle trouvait pas ça normal de retrouver cette lumière allumée le matin. Bref, euh, et mes parents ne, sont, ne se sont jamais doutés de mes escapades nocturnes. Euh, et un soir euh, je vais me sentir tellement bien dans cette pièce, euh, tellement en sécurité, euh, dans, dans, dans l'amour de toute chose, ce qui avait très peu euh, à l'époque euh, eh ben, un soir je vais dormir sur la mezzanine, je vais dormir sur la mezzanine et ma mère va, va me retrouver le matin sur la mezzanine euh, et c'était pour moi, le fait de rester dormir sur la mezzanine, c'était pour moi un signe d'alerte pour lui faire, pour faire comprendre à ma mère, tiens, là il y a un problème, il faut peut-être s'occuper de Laura. C'était pas le cas, c'était pas le cas du tout. Euh, elle s'est juste contentée euh, de, me prendre, euh, de me prendre dans ses bras euh, et, euh, et de me déposer en bas euh, dans mon lit pour que je me réveille à mon aise. Euh, et enfin même pas en fait, euh, enfin bref je sais plus, en tout cas elle m'avait pris dans ses bras ça c'est sûr euh, et donc euh, mais elle ne, elle ne s'est jamais inquiétée et euh, elle ne s'est jamais, jamais posée de questions par rapport à ça et c'était la seule fois où euh, j'ai dormi sur la mezzanine et quand j'ai remarqué que ma mère euh, n'avait aucune réaction d'alerte par rapport à mon comportement euh, bah là, je me suis encore plus renfermée dans cette pub